Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Xbox pour eh bien, un nouveau test vidéo et ce coup-ci on va vous parler de Doom Eternal sorti le 20 mars 2019 sur toutes les plateformes et là on est sur Xbox One X pour vous faire vivre la suite de, euh, du reboot en fait de Doom dont le premier opus est euh, sorti en 2016 et donc euh, trois ans après euh, Bethesda remet euh, ben, le couvert en nous proposant euh, une suite encore plus euh, démente et plus violente, plus brutale et plus tout ce que vous voulez euh, parce que, euh, bah, on va le dire euh, tout de suite on a été vraiment euh, extrêmement euh, séduit euh, par ce Doom éternel et on va vous expliquer euh, pourquoi pendant ce vidéo test. Alors, euh, rapidement euh, au niveau euh, eh bien euh, de l'histoire, sachez que euh, vous incarnez encore une fois euh, le Doom Guy, même si euh, vous verrez que le scénario euh, va vous emmener dans et euh, eh bien des développements qui sont beaucoup plus poussés que dans le premier opus et euh, vous mettre et euh, eh bien aux prises avec euh, tout un univers tout un lore comme on dit euh, bien plus fouillé et bien plus développé euh, que précédemment ce qui n'est pas euh, pour déplaire et qui donne un côté euh, plutôt sympathique au, au titre puisqu'on va se retrouver euh, dans une histoire qui mêle à la fois les forces du mal euh, les euh, anges les démons et qui et euh, eh bien euh, de toute manière tourne autour du fait de devoir euh, sauver la terre, donc ça reste euh, très euh, basique, vous commencez d'ailleurs le jeu dans une base en fait qui est un hub, qui va vous servir en fait tout au long de l'aventure à on va dire euh, changer de niveau, à débloquer également à la manière d'une crypte dans Mortal Kombat, mais avec beaucoup moins bien sûr d'objets euh, à débloquer mais qui va vous servir euh, comme cela, à euh, aller euh, trouver un certain nombre d'améliorations euh, et... Euh, vous promener de niveau en niveau c'est sympathique et ça permet ça permet simplement et eh bien de faire des petits breaks entre entre chaque entre chaque gros affrontement le jeu puisque je suis toujours sur les niveaux etc vous pouvez le finir en une quinzaine d'heures ce qui est plutôt riche il faut le dire pour un fps avec un premier tiers de jeu qui est vraiment exceptionnel franchement là le niveau d'ailleurs dans lequel nous, nous situons en fait est un niveau qui est le troisième de la campagne solo, un niveau qui est plutôt sympathique avec des avec des, des inspirations nordiques, on se croirait parfois même dans un dans un Darksiders à, à certains endroits c'est plutôt, plutôt bien fichu, donc un premier tiers du jeu assez, assez sympa, un deuxième tiers un peu moins inspiré et autant le dire tout de suite, un troisième tiers qui n'est pas... Euh Ouais, on va dire euh, qui est euh, assez euh, dispensable en termes de en termes d'originalité et c'est vrai qu'on aurait aimé avoir euh, peut-être euh, euh, quelque chose d'un peu euh, d'un peu meilleur sur le dernier tiers avec notamment un boss de fin qui euh, est pas euh, le meilleur boss de fin que j'ai pu euh, affronter dans un jeu vidéo et euh, vraiment euh, j'avoue que j'ai été quand même déçu je m'attendais à un truc un peu plus euh, un peu plus fun et un peu plus violent dans la droite ligne d'ailleurs de tout ce qu'il y a dans la campagne tout au long du jeu plutôt qu'un combat contre un boss énorme qui finalement est assez lent et qui se laisse défoncer plutôt, plutôt facilement ceci étant mis de côté tout le reste n'est que prétexte à euh, des euh, affrontements dans des arènes plus ou moins ouvertes avec énormément de pièges environnementaux comme ceux que vous pouvez voir euh, juste ici là, l'espèce de bombe et euh, ce qui va me permettre de vous parler d'ailleurs un peu euh, du gameplay puisque c'est ça aussi euh, qui est intéressant euh, dans, euh, dans Doom et notamment dans la manière dont euh, Bethesda a euh, réinventé en fait euh, le euh, gameplay euh, de ce titre euh, puisqu'on est passé en fait, d'un FPS euh, plutôt basique à quelque chose d'assez tactique et qui demande de switcher intelligemment entre les différentes armes et d'utiliser les différentes possibilités que vous avez à votre disposition pour défoncer les hordes d'adversaires qui arrivent devant vous donc niveau gameplay qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Doom on retrouve bien entendu ce qui faisait le sel du précédent titre, à savoir un mix déjà entre des phases d'action débridées et des phases de plateforme avec encore une fois euh, le dash qui vous permet de vous propulser en avant une fois deux fois en fonction euh, des améliorations vous allez retrouver également la possibilité de faire des glory kills alors ces glory kills ont euh, eh l'avantage de immédiatement vous donner en fait la possibilité de récupérer euh, de la santé euh, sachant que euh, bien évidemment vous allez avoir aussi euh, la tronçonneuse qui va vous permettre et eh bien d'aller récupérer des munitions en découpant allègrement les adversaires qui se pointent devant vous, je vais vous en parler dans quelques secondes on va de euh, toute façon refaire, je l'ai fait un peu dans le désordre, c'est pas grave, voilà tac, alors ah, ça c'est plutôt bien, en fait l'escalade sur le mur est une nouveauté en fait qui est euh, agréable et qui en plus a été pas mal retravaillée par rapport à ce qu'on avait pu voir mince, voilà, du tout, j'ai fait n'importe quoi pour la vidéo, par rapport à ce qu'on avait pu voir dans... Et eh bien euh, le, euh, le niveau en fait qu'on avait pu essayer à l'E3 puisqu'il fallait euh, il fa... vous ne pouviez pas en fait euh, vous agripper automatiquement. Là ici simplement en dashant euh, vous avez la possibilité de euh, vous accrocher automatiquement et c'est plutôt bien fait. Donc la tronçonneuse je vous le disais vous permet de récupérer instantanément des munitions. Le lance-flamme. Vous avez ici vous permet de récupérer ou bien euh, de l'armure et donc vous jonglez entre le fait de récupérer des munitions récupérer euh, des armures vous pouvez utiliser deux types de bombes bombes glacées ou mmh tombe euh, enflammée je vais switcher entre les deux je vais essayer pas me tromper de, de comment dire de bouton pour ne pas vous montrer euh, la dernière arme qui est cachée et que je ne veux pas vous spoiler que vous débloquez tout à la fin ce n'est pas le bfg vous le verrez par vous-même en avançant dans le titre sachant que les ennemis et eh bien disposent de points faibles comme par exemple voilà les ennemis avec les boucliers euh, qu'il faut faire imploser, enfin exploser pardon avec le fusil Plasma. Donc tout va être une question euh, de euh, timing, tout va être une question euh, de rapidité, et euh, en parlant de rapidité, le jeu est euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, rapide, euh, vous allez devoir, euh, surtout dans les niveaux euh, de difficulté maximum vraiment bien bien géré et d'ailleurs à tel point que autant vous dire qu'à la manette dans le niveau de difficulté max c'est quand même plutôt compliqué d'arriver à vraiment s'en sortir, faut être extrêmement bon ce qui n'est pas mon cas donc j'avoue que j'ai joué en niveau alors au dessus du niveau normal on est on est quand même pas en niveau, en niveau normal mais on est juste au dessus ce qui a permis d'avoir un challenge assez élevé tout en permettant eh d'arriver quand même à suivre à l'écran parce que je vous avoue qu'en niveau de difficulté max, euh, vous vous retrouvez en fait euh, immédiatement euh, à crever très très très vite et euh, franchement, ben, c'est quand, euh, quand même assez frustrant Donc, comme on joue pour se faire plaisir et pas forcément pour être frustré et puis surtout je cherche pas forcément euh, les... Euh à débloquer tous les, euh, tous les succès. J'avoue que, euh, voilà, je vais pas me placer la barre euh, trop, trop haute. Euh, en clavier-souris, c'est euh, autre chose. Hein, pour avoir pu tester chez Bethesda pendant de longues heures, euh, on est vraiment dans quelque chose qui est, euh, qui, qui est euh, jouissif, en fait, au clavier-souris. Alors, je vous parlais des points de faible des ennemis. Regardez les caco-démons, euh, petite grenade dans la bouche et, bim, on peut faire un glory kill euh, instantanément, sachant que les glory kills, en fait, rechargent ce qu'on appelle la frappe sanglante, maintenant, qui vous permet d'exploser les adversaires tout en récupérant de la santé. Donc, c'est encore un paramètre à prendre en compte. Je vais aller le découper à la tronçonneuse de celui-là, qui va me redonner des munitions. Vous voyez d'ailleurs que ça lâche des munitions pour toutes les armes. Et puisqu'on parle des armes, vous avez votre arsenal ici. Comme d'habitude, on récupère des modules d'armes soit dans la forteresse grâce à des à des, euh, des défis qui vont vous permettre de gagner des batteries de sentinelle, euh, soit eh bien, euh, en récupérant des modules d'armes pendant le jeu. Ces modules d'armes vous permettent eh d'équiper. En fait, vous voyez ici par exemple, je n'ai euh, équipé que euh, ce module darmes là. J'ai pas trouvé de, je sais où est un module d'arme, mais je ne l'ai pas chopé qui me permet en fait d'équiper ça. Euh, sachant que vous pouvez switcher donc, entre les différents modes d'une même arme, juste voilà, euh, les roquettes et le sniper. J'aime particulièrement le sniper, puisque je l'ai amélioré au maximum, et qui fait exploser les ennemis. Vous voyez, c'est ici. Lunette de précision. Vous achetez des points d'armes que vous gagnez grâce à vos défis, et tir à la tête explosif. Vous avez après euh, une certaine condition à remplir. Par exemple, ici. Attendez, je ne l'ai pas fait. Là, voilà. Onde de choc. Euh, si je tue 15... Euh, un, si je tue au moins un des proche proches avec l'explosion de micro-ondes 15 fois je vais débloquer après la super capacité de cette arme qui va me permettre en fait de faire, de faire vaciller les ennemis quand les autres explosent donc vous avez de quoi faire sachant que maintenant vous pouvez également améliorer l'armure grâce à des points d'armure enfin des points Praetor pour être... Euh pour être précis, et vous allez donc pouvoir débloquer, par exemple, dans l'exploration, la carte va afficher tous les objets, dans l'environnement, vous allez être moins sensible aux explosions, dans les grenades à fragmentation, elles vont vous redonner des munitions, les bombes givrées vont vous redonner de la vie, se recharger plus vite, etc. etc. Donc vous avez de quoi améliorer votre personnage, en complément des runes, qui vous permettent en fait d'équiper de, des capacités spéciales, sachant que vous ne pouvez en équiper que trois à la fois, et switcher assez facilement à la volée, donc par exemple, moi j'ai... Équiper ici euh, des capacités spéciales pour les Glory Kill, pour les faire de plus loin, pour les faire plus vite et pour obtenir un bonus de rapidité. Mais vous pouvez par exemple avoir des capacités qui augmentent le temps où les ennemis sont stunts, euh, des capacités permettant de maîtriser des placements en l'air, de récupérer alors vous allez être tué, euh, de récupérer de la santé avec une onde de choc, etc. etc. Donc il y a vraiment euh, de quoi faire. Un petit codex à côté sache pour, pour bien comprendre tout de l'histoire, mais je ne vais pas vous passer tout ça, vous ramassez des, des choses dans les niveaux, des, des petits papyrus qui vous permettent de, de, de, de comprendre bien l'histoire, sachant que dans chacun des niveaux, vous avez des défis propres à ces niveaux, vous avez également des défis d'armes propres au niveau et des défis hebdomadaires qui vous font gagner de l'XP. Donc le, le jeu est quand même très très complet, je vous le disais il faut une quinzaine d'heures pour le terminer, euh, et on peut dire que en fouillant, en fait, bien, euh, nous, notre première partie dans le niveau de difficulté, troisième niveau de difficulté, nous a occupé 17 heures. Voilà. Donc, vous voyez que euh, c'est quand même euh, pour un FPS beaucoup... Enfin, euh, très, très, très correct. Euh, sachant que vous avez également un mode multijoueur à côté. Alors, que dire sur ce mode euh, multijoueur, si ce n'est qu'il est, euh, euh, est, qu est largement dispensable. Pourquoi est-ce qu'il est largement dispensable Tout simplement parce que un joueur, en fait va euh, incarner le Dungai et euh, les trois autres joueurs vont incarner des démons. Le but pour le Dungai étant de tuer les autres et puis bien sûr pour les démons, le but étant d'aller euh, tuer le Dungai. C'est pas euh, extrêmement euh, excitant comme euh, comme mode de jeu. J'avoue que euh, bon j'ai pas trouvé ça... Euh, j'ai pas trouvé ça vraiment, euh, vraiment génial. Juste voilà, je déteste ces ennemis, c'est vraiment de la saloperie. Alors justement tiens, tout à fait ce type d'ennemis, euh, si j'avais eu trois recharges dans ma tronçonneuse, je les aurais découpées puisqu'en fait votre tronçonneuse se recharge automatiquement jusqu'à euh, une fois et une fois que vous avez euh, une fois que vous avez en fait euh, vous collectez jusqu'à 3 euh, charges de tronçonneuse en ramassant des bidons d'essence en fait sur la map eh bien euh, vous allez euh, dans ce cas là pouvoir tuer instantanément n'importe lequel euh, des gros euh, ennemis euh, qui se présentent à vous ce qui est euh, assez euh, assez pratique parce qu'il va falloir en fait euh, réfléchir à est-ce que vous voulez nombre de choc est plutôt pratique est-ce que vous voulez euh, récupérer beaucoup plus de munitions ou est-ce que vous Préférez au contraire aller euh, tuer l'ennemi qui vous embête le plus euh, sur la carte. C'est vrai qu'il résiste au double de shotgun. Euh, voilà, c'est tout de suite une question euh, de point de vue de stratégie. Euh, encore une fois, vous êtes quand même amené à utiliser euh, beaucoup les l'esquive, surtout dans les niveaux de difficulté euh, maximum, euh, puisque euh, vous allez euh, voler dans les airs, vous allez vous retrouver en fait à euh, sauter dans tous les sens, à esquiver. Le jeu euh, récompense vraiment la prise de risque et le fait d'être euh, toujours, toujours, toujours en mouvement. Euh, sachant que là j'utilise peut-être l'arme que je préfère, à savoir le double de shotgun. Euh, double de shotgun qui est d'ailleurs, tiens, il y avait un module d'arme ici, qui est d'ailleurs là ici euh, amélioré euh, quasiment euh, au maximum, puisque je ne vous en ai pas parlé, mais vous avez aussi des. Euh, des, des cristaux que vous allez ramasser euh, sur les cartes et qui vous permet d'améliorer euh, la santé, euh, l'armure de votre personnage euh, mais également eh bien, euh, des, euh, le, pardon, le nombre de munitions euh, et quand vous avez euh, ce shotgun avec une vingtaine de munitions je peux vous dire que ça fait euh, très très très mal euh, sachant qu'en plus euh, ce shotgun permet de casser à peu près tous les points faibles de tous les ennemis que vous allez euh, rencontrer assez euh, simplement puisque encore une fois, et ça c'était pareil dans le, dans le premier opus, euh, les adversaires ont plus ou moins euh, des points faibles, euh, par exemple les Mancubus, vous leur pétez les armes qu'ils ont, qu ont sur les côtés, ils ne peuvent plus tirer de grosses roquettes, euh, les araignées, vous leur casser la tourelle sur la tête, voilà, y a, y a, il voilà, y a un certain nombre de, de choses, Alors, je vais utiliser, hein, on va faire juste sauter, le bouclier de celui-ci parce que sinon ils sont vraiment vraiment relus, ils font beaucoup de dégâts avec ça et vous voyez par exemple voilà je vais me rapprocher et quand ils sont enflammés c'est comme si j'avais utilisé le lance flamme je peux me retrouver et eh bien à choper euh, de l'armure mange voilà les glory hein, sont toujours aussi sympas toujours aussi violents hein. là dessus il euh, n'y a eu aucune concession qui a été faite le jeu est vraiment à déconseiller aux plus jeunes bien entendu hein, 18 ans euh, bien évidemment c'est euh, on va dire que <rire> C'est quand même très trash, très violent, ça, ça, ça tâche vraiment, euh, franchement, le, voilà, il n'y a, a pas de, il n'y a, a pas de concession, les ennemis euh, explosent en des gerbes de sang, les bureaux qui vous pouvez les voir depuis tout à l'heure sont quand même euh, très, très, très brutaux, euh, donc, euh, on peut dire que là-dessus, euh, Bethesda a vraiment fait le, a vraiment fait le job, et, euh, ouais. Euh, le, le, titre est, euh, le titre est quand même très très brutal. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, ce euh, cette Doom éternal Donc un jeu euh, dans les plus effectivement euh, qui est vraiment très fun, très rapide, très violent. Vraiment ce qu'on attend d'un vraiment ce qu'on attend d'un Doom, euh, on le retrouve en fait, euh, on le retrouve immédiatement euh, là-dedans. Euh, les niveaux sont variés, c'est sympathique, c'est euh, vraiment très dense. Euh, ça va à toute vitesse. Vous en avez franchement pour votre argent. Euh, dans les moins un dernier tiers de jeu qui est peut-être un peu moins sympa dans des environnements qui sont euh, parfois qui vous mettent aux prises à des phases de plateforme très relou euh, à faire à la manette alors c'est peut-être moi qui suis euh, très mauvais hein, vous me direz euh, c'est possible mais euh, franchement euh, j'ai trouvé que euh, bon, bon voilà euh, me demander euh, de sauter de calculer un saut euh, en, en me mettant en suspension dans l'air en attendant en faisant deux dash et en tirant pour pouvoir espérer euh, passer entre deux portes qui s'ouvrent une fois que j'ai bien touché le mécanisme et je trouvais ça un peu too much quoi et encore une fois, chacun, euh, chacun ses goûts. Et peut-être euh, le mode euh, multijoueur euh, qui n'est euh, ouais, pas forcément euh, le plus inspiré. On aurait aimé euh, que le mode arcade soit de retour, ce qui n'est pas le cas. Et euh, c'est bien, euh, bien dommage. Hormis ça c'est un grand oui, et si on devait mettre une note à ce Doom Eternal, ce serait tout de suite un énorme 8 sur 10, parce que le jeu est un vrai hit, et on va y jouer encore de longues heures. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Doom Eternal, on espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas vous likez, vous partagez, vous nous mettez des petits pouces, si c'est pas le cas, vous nous le dites quand même, vous nous dites comment vous, vous voudriez que nous nous améliorons, alors on est désolé, on fait cette vidéo tout seul, mais euh, confinement oblige, on a préféré rester chez soi avec X. On vous retrouve en tout cas très prochainement pour un vidéo test et en attendant on vous souhaite de très bons moments de jeu restez chez vous prenez soin de vous et à bientôt bye bye